Ça va mal ce matin. Je vais appeler la voisine. Oui allô. Hey salut Bertha. Oui c'est qui? C'est moi Bertha. Bertha? J'en connais pas d'autres. Non c'est moi Bertha. C'est Robert. Oh Robert comment ça va? Ah oh, ça va mal ce matin. Tout va mal. Bon ben raconte-moi ça. J'ai justement tout mon temps pour les problèmes des autres. Imagine-toi donc, ce matin... Mm -hmm. Je préparais mon café avant de partir au travail. Mm -hmm. Puis je me rends compte que j'ai perdu mon dentier. Hum, mm, t'es sûr Oui, puis c'est pas tout. Uh oh, oh... J'ouvre mon courrier, puis j'apprends que j'ai pas payé mon hypothèque. Aïe! Depuis un an! Oui. Oh là là! Pfff. Mais... Euh... Quoi? Ben, pour ton dentier, là. Quoi, mon dentier? C'est que j'en ai eu besoin. Besoin? Ben, mon chien, il mangeait tout croche. Hein? Ben, je voulais essayer. Erk! Fais-toi-en pas. Ben, tu Je te le ramène bientôt. Ben, Bertha! Ben, quoi? Oh, ça va mal. Hum...